N'est pas seulement appelé pour le grand Conakry. Il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. Il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. Partagez dans tous les groupes. Parce que ma Guinée 224, actuellement, ça est sur. Euh, ils sont en train, Facebook est en train de réviser ça pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, la DCI, c'est ça. Ils ont les moyens. Donc, toute leur équipe, on les dit, voilà, signaler Damaro, mais c'est zéro. Après 24 heures, vous allez voir encore la page. Parce qu'ils ne peuvent rien contre nous. Parce qu'on ne dit rien de mauvais. Tout ce que nous voulons, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des dealers. Nous sommes là pour la démocratie. Nous sommes là pour le peuple. Et rien ne va nous arrêter. Donc, n'appelez pas seulement... N'appelez pas... Ok, attendez le salaud qui insulte. Je vais juste le bloquer. Voilà, toi, Bamba, tu es banni ici. Donc, euh, n'appelez pas seulement que pour Conakry. Appelez sur l'étendue du territoire. Appelez sur l'étendue du territoire. Cette fois-ci. Parce que nous n'allons pas laisser... Nous n'allons pas laisser ces bandits du CNRD, ces narcos du CNRD, prendre le pays en otage. Et nous sommes déjà au courant de leur de leur manœuvre. C'est de chercher qu'ils vont libérer Mangue. Qu'est-ce que les Fonikemange ont fait Ça dit vous pensez que les gens sont bêtes. Ah non, on va essayer de libérer les Phonikemangé, le FNDC. Mettez le cœur sur tout. Le FNDC, ils vont essayer de se désolidariser. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Si vous voulez libérer tout le monde, tous les détenus, mais ça ne va rien changer. Vous pensez que le pays-là, ça vous appartient Vous, vous pensez que le pays-là, ça vous appartient vous faites des bêtises. Regardez la RTG. C'est-à-dire des ministres tocards seulement, des bonnariens, des, des des tonneaux vides. Regardez la dame qui a l'information. Tu viens, tu suspends ça. Toi, tu as quel niveau que ça Toi, tu as quel niveau que ça Toi, tu as quel niveau que ça Tu as quel niveau que ça Il faut que le peuple soit mobilisé, c'est le plus important. Actuellement, ils cherchent à diviser, ils ne pourront pas à diviser. Cette transition, c'est fini. Et je vous ai dit, il faut que le peuple se mobilise. Les soldats patriotes puissent agir, c'est le plus important. Mais nous n'allons plus accepter qu'on soit manipulé par des bonariens. Regardez la situation du pays. Des vagabonds viennent faire le coup d'État. Combien de personnes sont tombées le 5 septembre Où se trouvent les corps ces bandits, ces bandits, ces narcos viennent et là en train de dire voilà, on a fait le coup d'État, il y avait la gabégie, il y avait ceci, cela, des vauriens que vous êtes les manifestations doivent être sur l'étendue du territoire. Nous ne devons pas avoir peur. Ce n'est pas... La Guinée ne se limite pas qu'à Conakry. Il faut que ça soit sur l'étendue. Parce qu'on vous a même fois dit, une fois que vous dites tout Conakry, ils envoient des équipements de l'intérieur, de Mamou, de Kindia, de Bokeh, de Kamsa, de Frocaria, pour venir empêcher les manifs de Conakry. Donc, cette fois-ci, il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. Et comme ça, nous pourrons vraiment empêcher ces bandits-là. Mais si vous le faites seulement que, au niveau, vous dites Conakry, ils envoient des policiers, des gendarmes de l'intérieur. Mais il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. Il n'y a qu'un petit clan seulement. J'ai dit un petit clan. Les militaires aujourd'hui sont fatigués. Qu'est-ce qui va dans le pays-là Rien du tout. Makanera avait raison. Lorsque Makanera disait ici qu'il faut donner même 5 ans à ces bandits-là. Et au fil de temps, les gens vont se rendre compte que gérer un pays, un pays ce n'est pas de la blague. Le 5 septembre, ils étaient contents. Oh non, on a renversé le président Alpha Condé. Ils étaient contents. Mais la situation aujourd'hui, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils ont pu faire de mieux que le président Alpha Condé Qu'est-ce qu'ils ont pu changer quand j'ai dit la malédiction d'ankala louko walloé danka les mominu ko danka derniereré la ludi fils du l'homme balilu ala le fils du l'homme bali sera kabale là kaba les tato kaminu boya et gamenantongoma et et wolé jema ces gens là seront chassés avec des pierres ici des cailloux almiré la kala président fa connait moi je vous avais dit partout où il y a eu le coup d'état le seul pays au monde où le président reste encore dans le cœur de ses militants le président Alpha Condé. Où oui, il a encore l'influence Même vous, les bandits, vous n'arrivez pas à dormir à cause du président Alpha Condé. Partout où il y a eu coup d'état, on ne parle même pas de ce président. Donc, c'est pour vous dire que ce coup d'état n'était qu'un instinct de survie des bandits, des narcos. Regardez le pays aujourd'hui. Même les recrutements aujourd'hui en forêt. Bon. J'avais même, attendez, hein. j'ai même reçu un message de d'un jeune en forêt là-bas. Je vais vous lire euh, le message. Je vais, je vais garder l'anonymat. Je ne vais pas dire. Voilà. Il dit Grand frère, salut, les gens qui sont venus pour le recrutement ont triché ici à zére Que ceux qui ont donné de l'argent ont été retenus. Voilà euh, l'instabilité là à zére Aide-moi à remonter l'information chez le, le bandit, le poutiste, Mamadou Dumbuya. Voilà. Bon, il n'a pas dit le poutiste il a dit aide moi à, réformer, à remonter l'information il dit le président comme lui il soutient Dumbuya mais c'est son message qui est là quand même que pardon je compte sur vous voilà donc même le recrutement vous avez 16 000 enseignants vous avez enseignants fictifs et comment j'ai dis fictifs plutôt euh, contractuels 16 000 enseignants contractuels ils sont incapables de payer ces gens là le pays n'est pas en guerre L'armée c'est plus de 15 000 Mais tellement qu'ils sont dans leur logique De créer une armée propre à eux L'administration propre à eux C'est pourquoi ces bandits sont en train de tout faire aujourd'hui Des recrutements Moi je vous avais dit ici Concernant les recrutements C'est entre eux là-bas Je vous avais dit dans l'armée là C'est entre eux C'est l'affaire de Kalea là qui a échoué là Que eux ils sont en train de faire aujourd'hui Parce qu'ils ne veulent prendre que leurs parents tous ceux qui avaient cru à Mamadi Doumbouya. On vous avait dit, nous on était avec Mamadi. Tous ceux qui ont applaudi, oui, parce qu'ils étaient contre le président Fakonde. Vous n'avez rien vu d'abord. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est les jeunes forestiers qui parlent maintenant. Les jeunes de l'Axe aussi, on les a promis. Dans le recrutement de l'armée, vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez rien compris. Et pourtant, moi, je vous avais dit ça ici. J'ai dit quand vous voyez l'enfant en train de frapper son papa, si vous ne pouvez pas séparer, vous ne pouvez pas critiquer l'enfant, n'applaudissez pas. Parce que quand il va vous faire face, pour vous, c'est pire que pour son père. Sidi Atouré, il est où aujourd'hui El est, est où On vous a dit, Mamadi a fait le coup d'état pour sauver sa tête. L'affaire de drogue, je vous ai dit de réfléchir. Qu'est-ce qui pouvait amener ce bandit à faire ce coup d'état-là Qu'est-ce que le président Condé n'a pas donné à Mamadi Un légionnaire, tu n'avais rien, tu étais zéro, un fainéant, un vaurien. Il a été viré de la légion. Toi, tu es venu, on te prend, on te nettoie, on t'envoie faire une formation. Le président ne connaissait même pas son CV. Si ce n'était pas Idi Amin qui a tout monté, mentir, qui était l'un des conseillers militaires du président Al-Fakonde. Et toi, tu ne on te met à la tête des, des forces spéciales. Tu jures, tu as juré au bon Dieu de ne pas trahir le président Fakonde, de ne pas trahir la nation. Et toi, tu ne aujourd'hui. Et regarde où tu as mis le pays. Vous êtes en train d'humilier les docteurs Kassoury, les docteurs Diane et Constant. Ambaral, eux, ils sont en train d'acheter des maisons. Même toi, Mamadi Doumbouya. Tous les gars du CNRD sont en train. Les maisons en construction aujourd'hui. En construction, tous les bâtiments, c'est les membres du CNRD. En Guinée aujourd'hui, allez-y voir les chantiers. Vous demandez le propriétaire de ces chantiers. Personne, si ce n'est pas les membres du CNRD. Au vu, au sud de tout le monde. Et vous, vous pensez que Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dieu aura pitié de ce pays, des bambins, des blackouts, que le, ce gouvernement du président Fakonde a, a grandi. Et ces blackouts viennent faire le coup d'État à ces personnalités en train de les humilier, les calomnier, et que Dieu va avoir pitié des gens qui ont tout apporté. Agnès, en Afrique, tous ces programmes, Les docteur Kassori, ces bonariens, ces vagabonds viennent se flanquer. À nous, réfondation, réfondation. Le trésor est le trésor était plein d'argent. Les bandits sont venus, ils ont tout vidé. Ces fourriens sont venus, ils ont tout vidé. Aujourd'hui, c'est... 600 millions de dollars, c'est quoi pour un pays 600 millions de dollars. Ils ont trouvé plus de 1 milliard et demi. Le pays, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème. Maintenant, regardez la situation. C'est pour venir se flanquer que non, pour le retour à l'ordre constitutionnel. On vous a dit que la transition, ce n'est pas de développer un pays. Mais il faut la lune en Allemagne. Mais. C'est vous rien. Pour tromper le peuple. Il veut s'appuyer sur la. Sur la communauté dont ils sont issus. Tromper les gens. comme on manipuler. À part la manipulation. Mais il faut que fait bien. mankal ta fait siné. Parce que. L'on soit a mal. Il faut Fils l'on soit fait non, au Machaman Kalo, fils de l'homme Palilou. Mais, adieu à yens, Regardez pour le cas de Sana. Tellement qu'ils ont peur de nous actuellement. <tousse> Alors, Moussa Moïse, Wallah, vous allez vous fatiguer. Je vous jure, 24 heures, vous allez ma guinée d'abord. Mais je connais votre système. J'ai déjà... Les infos, on me remonte C'est-à-dire tellement qu'ils ont fait Ils ont négocié, Damaro Il faut prendre ton argent, tu vas te taire Tu vas nous laisser, tu nous déranges Parce que Damaro ne veut pas maintenant Oui, ils ont fait venir des experts pour réduire le débit de connexion Pour réduire nos trucs Mais ils ont compris quand Damaro parle Ses vidéos ça est sur Youtube Ça est sur plusieurs pages Maintenant, tout ce qu'ils font maintenant Ils ont une équipe qu'ils signalent au même moment Mais vous avez fait ça, c'est zéro Moi j'ai combien de pages même cette page-là, vous fermez aujourd'hui, demain, vous allez voir combien. Vous pensez que vous pouvez nous faire taire. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Quand je finis tout de suite, regardez sur YouTube partout, vous allez voir encore la même vidéo. Les gens vont écouter. Vous n'avez pas honte, Moussa Moïse. Donc, dites aux gens, hey, il faut signaler, il faut dire ça. Facebook, ils ne sont pas bêtes. Vous avez vu, quand ils ont fait, j'ai eu la notification. On m'a envoyé directement la notification. Et voilà, j'ai contesté. j'ai... Voilà. Vous avez vu J'ai reçu la notification. Maintenant, j'ai contesté. Et la page est sur revue. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que. C'est vous qui aurez. Vous avez vu Ça est sur revue. Donc, c'est pour vous dire que Moussa Moïse, la DCI. Non, vous voyez maintenant. Moi, je vous, on vous donne du travail. Sinon, on vous donne du travail. Vous avez cru que non, il est là-bas. Voici encore, je suis ici, sur ma Guinée 224. Même ça là, signalez encore. Allez-y, vous allez signaler. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est le peuple qui est fatigué. Regardez les journalistes, des bambins, des blancs qui viennent comme ça à la couve. vous allez humilier. On prend des, des ministres tocards, des vauriens. Celle qui est ministre de l'information, Kabbalah ça dit Kouno, Regardez comment vous avez transformé ce pays. Regardez comment vous avez transformé la Guinée aujourd'hui. Manamana personnes Bandilou, Altesse Foslé là, Dabaya, 14 500 personnes. Jusqu'à présent, on vous répète ça, ça rentre dans vos... vous. pas là, vous n'arrivez même pas à changer la donne parce que vous n'avez rien aujourd'hui. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Vous avez tout délapidé la vous bas basse Partagez. Je vais m'adresser à ma communauté. Les gens de Konya. Vous avez vu? Sans bœuf. C'est-à-dire. Konya Et Je ne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 Moi, je m'en ai la Et police kundi. élection, commission, kuna. président de l'Assemblée, quand directeur, ban. de Aujourd'hui, on prend 100 le Kata, pour le prier pour le Ko pour le Dumbuya, ko Dangala moi vous partez implorer le bon Dieu Dieu Allah subhanahu wa connaît déjà ce que tout un chacun a au fond du cœur donc, c'est du gaspillage. Allez-y, donnez du viande aux gens, ils vont manger. Les gens n'ont même pas de quoi manger. Vous partez tuer sans beurre, de prier. Vous pensez que c'est question de prière Vous pensez que c'est question de prière Des bandits comme ça, là Fissululom, palimenouni. Ambrasso, son suyaminoumafeneni. Ah, bon sang, il y a Nous sommes les sani millions, moi encore, encore, Mais qu'on n'a qu'à dédanger, à dendouiller là. Ici, là, non, non, non. ko Amara. Fissulom, palimenouni le papa d'Amara était le chef d'état-major de fait général là sera compté par son nom là sera compté était Moura ici mais son papa n'a pas fait de coup d'état danga desuya menou ni ci coup d'état qui fait sur l'homme balisouya il était fait qu'a kone ka de ou la men mo kunda suya menou ni ko danga nanou ko ka ka marako fisri l'homme balisouya menou ni mo kunda suya menou ni akaka canada ou le be pré à ka da la maloya ka maloya ko danga nanou ko ala sera kaminatodi Aïe la quoi la moua kunda ou les faire. Aïe la cocoukanou maléke. Aïe la cocou d'état, que non c'est Dieu. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala à le Coran, on dit de faire le bien, pas le mal. On ne fait pas le mal. Je viens lui se flanquer pour dire, non c'est Dieu. On a dit, non, le, le musulman, quand tu es victime de ces trucs, il faut, dire, il faut accepter, il faut dire c'est Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire le mal pour dire c'est Dieu. Parce que l'acte de Mamadi, c'est ce que Dieu a recommandé, fils de l'homme Bali. Aïe la cocoukanou maléke. Allah n'a gafani n'naba Allah mafla ira a kobiraba eto ga kobiraba Allah Allah c'est Dieu qui a voulu ça des malhonnêtes comme ça Allah subhanahu nous a dit de faire du bien mais il nous a pas dit de faire le mal Allah subhanahu nous recommande la reconnaissance quand quelqu'un te fait du bien na fisri l'om bali ne qu'est-ce que le présent a faire pour ces gens là danga deuko danga le anuko ko kaka louko fisri l'om bali menouni yire l'om bali menouni sous ta lominna que vous allez envoyer sangbe en dans le conien pour prier. Aela ko la katosra kamena la fisir l'ombaliabé konoro fribi, vous êtes paniqué depuis que vous êtes venu sacrifice sur sacrifice. Saraka jamena, danga dia cousu ameno ni atemalo ya la. Ko ya nyuma leke fisir l'ombali menoni. Mo kunda menoni. Vous pensez que vous êtes intelligent que tout le monde. Vous pensez que vous pouvez trouver tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Danga teun saraka ou te faus ma fo karamo saraka. Ou te faus ma fo saraka. Ma, vous n'avez rien compris Moi je vous ai dit Moi Damaro Like Aïe c'est Tolé, Aïe On nous connaît Rien ne va nous faire reculer Devant ce combat là Rien ne va nous faire reculer Devant ce combat On ira jusqu'au bout Yeah Et Inch'Allah La vérité va triompher